Et salut à tous, c'est Tipsyron, nous sommes de retour sur Fallout 4 avec notre petit pote Fluffy. J'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Et donc, tout de suite, on va euh, avancer vers Concorde. On va, passer, euh, euh, on, va passer par, on va passer par là, écoutez. Ah oui, et tout de suite, il faut pas que j'oublie, euh, j'ai passé un level. Du coup, il faut pas que j'oublie de mettre ma, ma petite compétence, j'avais zappé les épisodes d'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a Ok, donc en fait, on a euh, chaque arbre qui correspond à ce qu'on a en haut. En gros, genre là on a que des trucs de force, là on a que des trucs de perception. Et, euh, et donc il faut débloquer toujours le niveau de dessus pour pouvoir accéder à celui d'en dessous. Donc là j'hésite entre ça, qui n'est pas dingue mais qui peut être pratique... Le chemin qui mène à l'objectif, qui s'affiche sur le SV avec est donc le système de visée euh, assistée que je vous montrerai tout à l'heure. Et ça, avec les flingues qui font plus de dégâts. Donc je pense que je vais prendre ça plutôt. Allez, on confirme. Let's go. Donc du coup, on a plusieurs étoiles pour certaines compétences. Donc elles ont plusieurs niveaux d'amélioration. Alors que celle-là, par exemple, elle n'a pas d'étoiles. Donc elle se prend qu'une seule fois, évidemment. Ok. On avance. Ça y est. On est à Concorde. Qu'est-ce que ça donne Ça s'ouvre pas ça Non. Pas très accueillant hein, comme ville. On peut pas rentrer dans les maisons. Il Y'a personne. Oh j'entends des coups de feu. J'entends des coups de feu. Ça se fight par là-bas. Ça se fight méchamment. Ah je crois que c'est là-bas que ça se fight. On a un espèce d'hôtel de ville. On va aller voir. On va peut-être prendre ça... Hop là, on va prendre ça, écoutez... Ah Ah mais toi, t'es un pédé, en fait <rire> Toi, là, genre... Ça va, mec Tranquille ah. <rire> J'aurais dû lui mettre une balle dans la tête... Avant qu'il ne se retourne... Ça ils sont plutôt faibles, hein, les pierres, on dirait... On ira les fouiller après... Ah, il se vénère. Hein. Tu touches pas à Fluffy, toi, déjà, de base. Go! Coucou! Ouf! Par ici, le bon la critique. Un de à et les oh, écoute ton mousquet laser, je le veux bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a là bah, Ils ont plein de trucs. Bah écoutez, on prend, on prend un max de trucs. Hein. Cellule à fusion. On essaye de ramasser un max de trucs. Hein. On fera le tri un peu plus tard. Là, on est un peu pressé. Voilà, on a récolté pas mal de trucs. Alors il est... Ah, voilà, c'est ça, son mousquet laser. Il a l'air bien sympa, on va regarder un peu à quoi il ressemble Alors voilà à quoi il ressemble en gros Et on tire avec des cellules Donc c'est pas du tout les balles normales C'est les balles de laser Allez on entre On va dire bonjour au poteau Ah même même à l'intérieur ça se fight Ouais non mais c'est moi qui shoot en fait. On va tester l'arme des fortune comme il l'appelle. Ah ouais, genre c'est un bon gros pistolet automatique bien vénère quoi. Ah là là là il y a zéro précision hein, par contre. Le recul est absolument insane. L'arme elle part en couille. Tain, mais c'est l'arme qui est nulle c'est eux qui sont forts là. Oh vous savez quoi on va, on va essayer de leur mettre une petite grenade Et puis on va tester notre truc laser Hop là petite grenade Ouf oh. Elle a pris cher. Alors on va essayer de monter. Par où on tout doit monter, par là, je pense. Là, ils m'ont fait peur, c'est juste des mannequins. Ils m'ont fait assez peur, les mannequins. Oh, la vache Oh, putain, il m'a l'air... Il m'a Plutôt violent, hein, ce truc ces petits trucs laser qui m'ont filé. Tiens, prends ça toi. Ouf, je l'ai découpé le mec. Je l'ai carrément découpé. Qu'est-ce qu'il y a gaz et lunettes Hop là. Donc en fait j'ai l'impression que pour la mur on a plein de parties en fait. Genre on n'a pas un plastron et un casque comme on avait avant. J'ai l'impression qu'on a vraiment genre un truc jambe gauche, un truc jambe droite, bras gauche, bras droit. On va, on va voir un peu. Ouais c'est bien ça. Il y a vraiment euh, énormément de parties quoi. Donc en haut on a le casque que le chien nous a ramené Là on va mettre un peu tous les trucs de, de pillard. Est-ce que ça c'est fort Non ça c'est pour les radiations. Euh, Costume il ne sert à rien. On n'a pas un truc pour les jambes alors, ah, on va mettre ça. Et non, j'ai l'impression qu'on a rien pour les jambes. Pour... Ah, si, si, il y avait un truc. Hop là, une jambière. Ok, on ressemble à quoi Pourquoi je peux pas me voir en. Ah, parce que mon arme. Hop là. Voilà. On ressemble à ça. Bon, c'est un peu dégueulasse, hein, mais c'est des trucs de pierre. On fait avec ce qu'on a pour l'instant. Et après on essaie de se prendre un truc un peu plus swag. Est-ce que je peux passer par là Ça m'a l'air un peu tendu quand même. Je sais pas par où on monte. Ah Le chien a trouvé. Oh là là, mais... Mais il est monstrueux ce chien, il est monstrueux. Merde. C'est des slides. Oh Ça explose ça Ouais, ça explose. Petit truc américain là. Ouais. Vive l'Amérique. J'aime l'Amérique. MDR. Ah, level up. Level up, level up. Oh, on a un sniper à verrou, j'ai rêvé. Ah, ma verrou de fortune. Ouais, c'est peut-être un sniper à verrou. En tout cas, on va prendre une perk, encore une fois. Et là, bah... Bah écoutez, on va prendre le truc tout à l'heure. Hein. Voilà. Ça peut toujours servir. Ah d'ailleurs, faut que je vous montre le SVAV. Hein. Vous allez voir, c'est assez spécial. Je suis pas... pas très fan, hein. personnellement. J'arrive, bande d'enfoirés. Je vais vous faire la peau, je vous préviens. Mais arrête où tu veux qu'ils aillent. On a autre chose à foutre, merde. Vous entendez ça Faut que j'aille faire un tour. Mais yeah. quand je reviens... Oula oula Oula! Là il m'a fait peur ce con. On va prendre ça. Et je vais essayer de vous montrer le SVAV. Touche pas à mon yinch, et voilà le SV. Ah, ça n'arrête plus le temps! Ah, ça, ça ralentit le temps, simplement, ça ne l'arrête plus. Donc, en gros, on sélectionne les parties du corps. Ensuite, on appuie sur Accepter, et là, regardez. Et les numéros qu'il y avait sur ces différentes parties du corps, c'était les chances qu'on avait de, de le toucher. Donc, c'est assez, assez spécial, je trouve, comme truc pour les combats. Déjà que ça ralentisse le temps au lieu de l'arrêter, je trouve ça un petit peu mieux. Parce que sinon ça stoppait vraiment le combat et t'avais plus tellement de dynamisme. Et là je trouve ça pas mal déjà. Enfin, je trouve ça un peu mieux on va dire. Mais je pense que je m'en servirai pas, pas si souvent que ça. Ah ça y est maximum, faut que je me débarrasse des trucs. Ça c'est le truc un petit peu chiant. Voilà, J'ai jeté pas mal de flingues. à la belle collection de flingues que je laisse par terre là. Il y en avait plein que j'avais un double, triple, quadruple. Ok, donc c'est vous les vous petits rebelles de à Preston Garvey, des ah. miliciens du Commonwealth. Oh, t'as une belle arme toi. D'être envers moi, ouais, on va commencer déjà à être... Euh... être envers moi. Ouais, hein? bien sûr. Je vous donnerai mon coffre plein d'émeraudes quand oh, bah, on sera tous sortis de ce merdier. Peut -être, peut -être, euh, le monde a changé. Le monde a ouais. tellement changé. Mmh. Rien, tout ça n'a de sens. Vous allez bien Écoutez, on a besoin de votre aide. Et peut-être qu'après, c'est nous qui pourrons vous donner un coup de main. Hein Qu'est-ce qui vous amène ici Hum mmh. hum. Bah écoute, si tu, si tu continues à me donner des armes d'art comme celles d'avant, je veux bien t'aider. Écoute. Qui pourrait m'aider à retrouver une personne disparue dans le coin Au début, il y avait des bons pisteurs dans notre groupe. Mais maintenant, il y a un Salut. mois, on était 20. Hier, 8. Et maintenant, plus que 5. Ouais, c'est vrai. C'est la crise, quoi. Et maintenant, ça. Des ghouls Des ghouls, ghouls C'est quoi ça ah. Vous n'êtes vraiment pas du coin. Pas hein. Ça. Les ghouls sont. J'avais juste irradiers. à côté. Hein. La plupart sont comme vous et moi. Elles Mon ont une un sale chien. tête et vivent plus longtemps que la moyenne. Mais ça reste des gens. Celles dont je vous parle sont différentes. Les radiations leur ont congelé ouais. le cerveau et elles sont totalement sauvages. Mmh, non. Dès oh personnages, personnage il parle en même temps avec la des couilles. Une seule idée en tête. Vous réduire en charpie. Ouais, c'est cool quoi, ils sont sympas. On sait pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Mais on a encore une idée. Une bonne idée peut faire toute la différence. Sturges expliquez-lui. Il y a un vertiptère qui s'était le petit de l'équipe ça. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu. Apparemment, un de ses passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T45. Ah, oh, alors Et ça mon gars. Ça manga, ça... <rire> ça me plaît. Ça Exactement. <rire> ça ça fait non, plaisir ça. Ouais, une excellente protection avec un bonus non négligeable avec l'armure vous aurez la force d'arracher le minigun du vertipter. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Ah ben bah là, ils vont prendre mmh. cher. Déjà hein. que là, sans armure, euh, je l'ai one-shot quasiment, alors là, ouais. Let's go. Mmh. Ça pourrait marcher. Let's Ça go. Marchera. Il faut juste arriver à recharger l'armure. Elle est totalement à sec. Ses batteries sont sans doute vides depuis un bon sens Ah sec. merde, parce qu'il faut recharger. la recharger, l'armure. Mais dans notre situation... Je vous aiderai autant que possible. Shore, elle un a son son une batterie un l'armure. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire, du genre qu'utilisaient l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Mais on, on peut pas y accéder. Il est au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Écoutez, moi, je vais l'exploser. Ta porte. Trucs. Je bricole. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. Ouais, carrément. Ça ne devrait pas être trop dur. Je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Peut-être que la chance est en train de tourner. Une fois que vous aurez branché le réacteur sur l'armure assistée et que vous aurez récupéré le minigun, montrez aux pillards qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. Bonne ah chance. bah là, euh, clairement ils vont prendre cher. Hein. Parfait. Hop, euh, un petit level up, ça fait plaisir. On a besoin d'aide qu'est-ce qu'on qu Quelqu'un qui sort tout droit de son abri. Qu'est-ce qu que vous comptez faire dans votre combinaison oh, débile Alors déjà, déjà. Est-ce qu'on peut faire une petite Il sauvegarde rapide? Hop ah, là. Non mais écoute, tu me parles mieux déjà. Canigo, tu commences pas à me traiter comme de la merde, voulait. hein? Parce que je faisais sauver la vie de base. Et je te rappelle que j'ai une touche sauvegarde rapide. Donc tu, tu vas me parler mieux sinon. Euh, tu vas te prendre assez fréquemment des balles dans la tête. Ah, la petite figurine qui Parfait. fait plaisir. Ah, les figurines font level up énorme. Valeur 300. Oh, ah, c'est marrant ça. Pourquoi? Pourquoi? Fait John de Mama, Mama, Je ne pensais pas que Oula, trouverait quelqu'un comme vous dans les environs. Oh là, elle est chelou, Et tellement mieux comme ça. Elle est chelouelle. Et elle, elle me vénère là. Elle va devoir me parler un peu mieux si elle veut pas se prendre plus de balles dans la tête. Bon, donc direction, le sous-sol. C'est par où là. Alors, regardez un peu. Le crochetage. Donc, c'est avec les épingles à cheveux. Hein. Hop là, pas trop dur, là. On a une serrure novice. c'est On one-shot ça. Ah, mais ça, c'était pas trop dur de trouver le réacteur à fusion. Terminal d'ordinateur. Alors, ça, par contre, euh, je comprends pas comment les déverrouiller, genre... Faudrait que je regarde sur internet, parce que j'ai pas trop compris comment ça marchait. Genre, si j'entre ça, similarité de... Il faut que je trouve un mot de passe, mais je comprends pas comment ça marche en fait. Serve, similarité de... Qu'est-ce que ça veut dire Ah, est-ce que c'est pas les... Oh, c'est les lettres, peut-être. C'est-à-dire que, peut-être que dans le mot serve, il y a deux des lettres qui sont dans le mot de passe. Par exemple le S, bah ouais c'est ça par exemple, non, 0, c'est à dire que c'est ni le, donc c'est forcément le V et le, et le, et le, bah, et le rien du tout en fait, c'est pas... pas cohérent, c'est pas cohérent du tout, ah bah alors j'ai pas compris, hein. ah bah bon j'ai trouvé par pur hasard, hein. et j'ai eu de la chance, C'est bon, il m'a déverrouillé. Euh... Il m'a déverrouillé quoi C'était ça qu'il était censé déverrouiller, donc ça servait à rien en fait. Pourquoi tu grognes Fluffy Qu'est-ce qu'il y a Non, bah non, c'est pas par là. C'est par où Ah non, maintenant il faut que je monte sur le toit pour installer le réacteur sur l'armure. Le... Sur suis-je bête? Ok, on part sur le toit. Oh la voilà. Regardez comme elle est belle. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est pas magnifique! Il y a l'hélico qui s'est craché là. Ah, donc c'est ça le minigun. Oh merde! Oh, il oh, y a des snipers. Ah. Il est temps de sortir notre sniper, les amis. Où est-ce qu'il est? Qu il, est il est là. Terminé. Mon pauvre, tu t'es mangé un méchant quickscope. Pas il est où Je le vois pas sur le. Ah, il est là, il est là. Ah, ils sont là, les enculés. Ah, à côté. Oh, il a one shot, bien joué. Ah, C'est pas évident, là euh, J'ai un vieux viseur de mort. Ah mais attendez ça tire sur le trait ou sur le point en milieu autre chose à foutre. Ah je sais pas sur quoi ça tire. Non ça tire bien sur le trait j'ai l'impression. Ouais ça tire Attends, sur le trait la... ok. Ah j'ai pas beaucoup de balles. Ah hein. oh Griston mais c'est un, un nouveau type de pire ça. Mais elle a beaucoup plus résistant. Il est mort. Ok, on va les aider un peu les gars, on va les tuer. On va tester ça. Ah, le mec est en train de bugger. Ah, il y a quand même beaucoup de bugs, hein. c'est ce que tout le monde dit, regardez. Là, c'est vrai que le jeu est quand même pas mal bugué. Hein. Le jeu est pas mal bugué. Et Wampi vient, me... vient de me dire un truc avant que je tourne cette vidéo, c'est que genre... Actuellement, Fallout 4 fait un score absolument insane sur, euh, sur Steam. C'est-à-dire que euh, genre par rapport à des jeux comme CS:GO ou, euh, ou même euh, Dota 2 qui font actuellement genre 300 350 000 joueurs, et eh ben euh, Fallout 4 est à 450 000 joueurs actuellement. Ce qui est incroyable. Pourquoi je cours pas là Pourquoi je marche Oula, j'ai un bug là. Pourquoi je marche ah, maintenant j'ai trop de poids. Ah, j'ai trop de poids, pardon. Donc, ce qui est assez euh, insane comme score. Ok, alors, let's go. L'armure. Entrée. Vous êtes prêts, les amis Regardez-moi ça. Non Non Bah, ben, entre. Oh Oh Oh, oh. insensible aux chutes et réduisent tous les dégâts subis. » Alors, qu'est-ce qu'on a là Donc, les balles à droite. Donc, j'ai des armes classiques, hein, pour l'instant. radioactivité, euh, les vies, euh, le corps. Je sais pas ce que c'est encore, là, à droite. Et là, donc, il me montre qu'il manque deux pièces d'armure. Donc, j'ai deux pièces d'armure endommagées, je crois. Oh Oh, ils vont prendre cher Oh, j'ai mal pour eux. Oh, j'ai mal pour eux, les pauvres. Eh, hey, ça va les mecs Ça va La forme <rire> Oh c'est tellement la violence Kanigou Ah il s'appelle Kanigou mon chien Mais d'où il s'appelle Kanigou Genre qu'est-ce qui a décidé que mon chien s'appelait Kanigou A moins que ce soit un des, des alliés là Ça m'étonne que mon chien ait sauté du toit en fait. Si peut-être. On est sur les schlags là. Vous faites quoi maintenant Hein Vous faites quoi maintenant Ah, donc j'ai j'ai 400 balles dans le chargeur et 800 en tout. Oh là là là là, c'est redoutable. Hein. Oh Oh merde Oh merde Oh Écorcheur Oh, lui il est vénère lui. J'ai pas un jetpack euh, comme, dans le... comme dans le trailer, non Oh merde Oh la vache Oh putain J'ai entendu dire qu'il fallait viser les jambes des écorcheurs. Hein. Ah ouais, mais là, là, je suis pas très mobile en plus. Quoi que ça va, je suis pas silencieux non plus. Mais là, il est vraiment, il est vraiment balèze quoi. Ah merde, faut que je recharge en plus. Allez, on va essayer de pas trop s'écarter de l'hôtel de ville pour que les autres puissent m'aider. Santé faible. Exact. Ah, je peux utiliser un steambox sur l'armure Ah carrément. Genre j'ai un, un Peep boy euh... Ah ouais, genre à à Iron Man où j'ai toutes les toutes les données euh... devant la tête. C'est super stylé. C'est super stylé. Alors, euh... est-ce qu'on a, euh... est-ce qu'on a nos trucs qu'on avait cuisinés Où est-ce qu'ils sont Vous vous souvenez Voilà, rack à, à griller, 30 PV. Ça me remet rien, je rêve. Ça m'a rien remis. Alors c'est de la merde. Donc vous savez quoi On va prendre directement des... Euh, des Steam Packs. Où est-ce qu'ils sont les Steam Packs Ils sont là, j'en ai que 12. Mais ça me remet rien. Regardez mes PV en bas à droite, ça me remet rien. Ah si, ça me les remet, mais pas, pas dans le menu. genre. Ah bah oui, mais ça c'est mal foutu par contre. Ça me remet mes PV ah, une fois que j'ai fermé le menu. Bah, genre, je peux pas, je peux pas voir. Euh, je peux pas voir combien je me remets en fait. Ils veulent pas ca Ils veulent pas casser la gueule au, au pire plutôt que de casser la gueule à mon chien. Parce que mon pauvre chien il a rien fait. Elle est bientôt elle est mort, il est bientôt mort. Il est mort Oh John C. Oh vous avez vu ça Oh il est méchant mon chien, il est violent ton Non tu vas rien lui faire du tout mon petit toutou Parce que je viens de t'arracher la gueule à la... à la sulfateuse Tu touches pas mon toutou, ok On là ça, c'est de la merde Alors voilà, ramasse surtout les munitions Les trucs de soins Tout ça, tout ça En tout cas le chien il m'a impressionné là, putain et lui a mis cher mais genre vraiment Ah surtout on va fouiller lui Viens décorcheur main décorcheur Ok bon bah énorme l'armure hein, hein T'es tellement plus puissant là dedans C'est insane Ça va tranquille Excusez-moi c'était vraiment impressionnant. <rire> ah, j'avoue que là... Je suis content que vous soyez de notre côté. C'était soigné. Euh... Je joue pour moi, pas ami... Ouais, vas-y, vas-y. Vas hein. on, on va faire un pot ami dans le common. Écoutez, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit qu'on avait une dette envers vous parce que vous nous aviez aidés. Ah, tu m'offres l'armée quoi toi. Vous l'avez bien mérité. Ce n'est pas un coffre plein d'émeraudes. Ah non, d'accord. J'espère que ça suffira. Ok. Euh... Ouais. Well... Je prends et maintenant. Ça fait très longtemps que les visions de Mama Murphy lui montrent un lieu nommé Sanctuary. Un vieux quartier qu'on pourrait remettre à neuf. Pourquoi vous ne viendriez pas avec nous Votre aide nous serait précieuse. Ça me dit quelque chose, bizarrement. Ça me dit quelque chose. Euh, Qu'est-ce que je dois faire exactement Conservez bien cette force qui est en vous. Elle, elle est flippante, elle. Hein. Vous ne devez pas fléchir. Jamais. J'peux bouger dans la caméra Votre destinée ne s'arrêtera pas là. Ouais genre y a une pro... Je une prophétie et tout. Une procéphie. dans votre cœur. Vous mentez vieille folle. et moi c'est synapsie sur la destinée. Vous venez d'affronter un lézard irradié de 6 mètres de haut. Et vous voudriez me faire croire que vous êtes incapable de la moindre ouverture d'esprit. C'est bon Preston. Tout le monde n'est pas capable de comprendre la vision. Mais je Genre la meuf, pas un temps Juste de m'écouter, vous êtes un homme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. Je sens l'énergie de votre fils. Ah. Il est toujours vivant. Ah Où est-il oui, Où oui, Sean J'aimerais bien le savoir, mais ah, bah, ce pas comme si je le voyais. Je sens juste Sa force vitale Son énergie Et oui je parce que du coup qu on sait la pas la du tout Quelle agit là Sean Et je n'ai pas besoin de la vision Pour vous dire où vous devriez Parce qu'il y a 200 penser. ans qui se sont passés mais donc, donc il a forcément été euh, créogénisé Mais combien de Diamond temps City, il, il peut avoir un an Comme il ronde. peut avoir 20 ans Ou alors il peut avoir euh, 60 ans quoi. Ok allez Diamond City c'est tu la grosse je suis ville. Écoutez, je la vision me donnera une idée plus <rire> ah, Je comprends mieux comment tu fonctionnes maintenant en fait. Tu te de ouf. Parlé, tu te de ouf. Oh, finiront par vous ça ça Et après tu... Ouais, ouais. D'accord, je vois le je vois, je vois, je genre, Le raisonnement de la, de la meuf. Et notre nouvelle amie aussi. <rire> Et maintenant en C'est pas Sors toi qui m'avais dit euh. Bon, grâce à notre camion. Que j'étais un connard qui servait à rien là Oula Oula C'est pas, loin. pas, pas passé loin, hein Oula fais gaffe Ah bah Ah bah tiens, cette fois je t'ai touché. C'est bête, hein Alors Marci, vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant C'est qui merci Dans ce cas. C'est elle, merci, c'est la casse-couille. Et pourquoi je peux pas leur dire que je connais, genre D'accord. Bon, si vous voulez refaire ma vieille ville, je suis pas contre, écoutez. Bon, bon, bon, en tout cas, on va arrêter cet épisode ici. On a chopé l'armure, le minigun... Et on a trouvé d'autres survivants, donc je suis plutôt content. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. C'était Tipsyron, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde